Eh bien bonjour, moi c'est Carole et euh, comme vous pouvez euh, le constater, je suis devant euh, des photos. Donc aujourd'hui moi je présente des photos et des tableaux. Je fais aussi des, scu des sculptures. J'ai été photographe donc euh, je me suis dit bon pourquoi pas euh, quelques photos. Donc j'ai travaillé la fumée. C'est ce juste de la fumée qui sort qui sortent des chaînes. Voilà, alors euh, voilà, je vous parlais de sculpture tout à l'heure. Mais voilà, c'est une de mes sculptures, sculptures faites à base de fil électrique, et elle représente la main de l'homme. Donc c'est une main d'esclave, il y a une chaîne et cette main, elle parle beaucoup. Donc je, je, je laisse à votre discrétion pour, pour traduire ce, cette sculpture. Chacun doit penser, vraiment doit essayer de, de voir ce qu'il y voit. En fait, ceux qui y voient parce que c'est quelque chose qui sort de, de, de, de, du plus profond de moi-même alors là nous avons un bel exemple de sculpture et tableau, donc peinture donc là j'ai voulu euh, j'ai voulu vraiment mettre en avant le fait, les, nos grands arbres parce que nous nous promenons sous nos arbres et nous ne savons pas ce qui s'est passé il y a de cela même euh, 200 ans nous ne savons pas donc euh, là vous avez le tableau avant et après. Et là, vous avez la, la sculpture avant et après. Donc, ce serait bien de faire le tour de l'arbre. Venez voir, ce serait bien de faire le tour de l'arbre afin de, de pouvoir vraiment visiter l'avant et l'après. Alors, ici. Voilà. Tu vois le Allô, bonsoir, euh, moi, c'est Georgie, artiste plasticienne. Donc, euh, je réalise des portraits, un peu de tout, donc euh, avec plusieurs techniques. Donc, euh, le tableau que vous voyez à côté de moi, c'est un personnage euh, avec des techniques euh, mixtes, tel euh, le big bleu, donc un, ça a été spontané, sans gomme, big bleu, et euh, j'ai rajouté de l'acrylique. Donc, euh, il s'appelle, euh, ce tableau s'appelle Blue Lady. Il y a une dominante de bleu, donc je l'ai appelé Blue Lady. Et donc euh, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtra. Donc euh, voilà. Alors ici, c'est un personnage euh, féminin qui donne le dos à un paysage lugubre, un paysage négatif et elle se dirige vers des rivages plus joyeux, plus positifs. Donc ça s'appelle rêve bleu. Donc euh, beaucoup de personnes ont des moments difficiles de leur vie, dans leur vie. Et puis euh, à un moment donné, euh, la situation peut changer si on se donne les moyens, c'est-à-dire euh, on se donne les moyens, on essaie d'avancer au mieux, de positiver, de positiver et euh, d'aller vers le meilleur, voilà. Donc ça s'appelle rêve bleu. Souvent, avec nos expressions du visage, ça peut déterminer nos états d'âme. Souvent, nous typons, nous boudons, nous sommes, euh, des fois, nous avons des, des sourires et nous exprimons, c'est comme ça, en fait, c'est nous, quoi. C'est nous, l'Antillaise, on exprime euh, nos, nos ressentis par rapport à, à ce qu'on vit, aux aléas de la vie, voilà. Ben, je suis Sabrina Verger. Je suis une, une artiste plasticienne autodidacte. C'est-à-dire que j'ai appris toute seule à, à faire. Et euh, aujourd'hui, on est dans l'exposition Nous C. Est. Nous C'est, c'est un collectif d'artistes féminines, dont un masculin, qui s'est réuni pour pouvoir euh, présenter leurs œuvres. Et moi, je vous présente la, la série Émanation. Ce sont des œuvres euh, en papier mâché que je travaille principalement. Donc, euh, Émanation, pour moi, Émanation, c'est-à-dire que c'est... Euh, la souffrance intérieure, interne, qu'on ne cherche pas, qu'on ne veut pas dire à tout le monde, mais qu'on garde pour soi, d'où la représentation des crânes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une série de crânes de différentes formes, différentes expressions, par rapport aux différents types de souffrances qu'on peut, qu peut, qu peut avoir, en fait, c'est ça donc, parce que principalement, quand on regarde mes crânes, on me demande, est-ce que j'ai une souffrance, est-ce que c'est par rapport à telle ou telle chose que j'ai fait les crânes Non. Comme je dis j'aime dire, tout le monde a une souffrance intérieure qu'il ne peut pas partager, qui n'a pas envie ou qui ne peut pas, volontairement, qui préfère garder pour soi. D'où la série, d'où les crânes que j'ai fait ressortir dans cet état d'esprit. Oui, on continue avec l'œuvre K qui s'appelle l'œuvre K, le K qui représente nos traditions, nos coutumes, notre vibration donc j'ai voulu représenter à travers cette, cette œuvre les sept rythmes de, du gros cas. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir sur l'œuvre. Il y a les noms des œuvres, les noms des différents rythmes. Il y a euh, les danseuses, il y a plein de choses à voir, mais en fait c'est l'identité. J'ai voulu faire ressortir notre identité créole, notre identité caribéenne par rapport à notre musique, à notre tradition, des choses qu'on aime forcément qui en créent. Forcément quand on entend le tambour, on a une vibration, on résonne par rapport à ça. Donc c'est bien pour marquer que c'est à nous. Oui, là c'est. Euh, l'œuvre s'appelle Tourment. Tourment, c'est-à-dire, il euh, euh, y a le côté face, la face humaine, et à l'intérieur de l'œuvre, il y a plein de petits fantômes, plein de spectres qui, en fait, qui expliquent l'âme perturbée par rapport à plein de choses. On peut parler de l'âme perturbée par rapport au, au, euh, au support au, de la vie sociétale. Parce que tous ces jours-ci, il y a eu plein d'événements qui ont fait qu'on peut être dépressif, qu'on peut être tout ça. Mais en fait, ça nous amène à réfléchir par rapport à, à la société actuelle. Donc le tourment, c'est-à-dire, c'est euh, une forme d'évasion, en fait. On est perturbé, mais en même temps, on a envie de, de faire évacuer toutes les mauvaises zones, les mauvaises vibrations qu'on a. Donc on est un peu tourmenté par ça, qu'on veut faire. C'est une manière de pouvoir faire ressortir tout ce qui n'est pas bon. Bonsoir. Je suis Laurence Suizan laskari alias Laurence, et je participe à l'exposition « Nous, c'est aujourd'hui ». Euh, et moi, j'ai voulu axer en fait mes peintures autour des femmes de valeur qui euh, composent ma famille, parce que je me dis que c'est sûr qu'on a beaucoup de figures extérieures qui peuvent nous donner envie d'avancer, de, de nous transcender. Mais euh, autour de nous, même, on est nourri par euh, toutes ces femmes qui sont autour de nous. Et, euh, ben, pour exemple, là, j'ai euh, le portrait de ma grand-mère. Euh, et... Avec son deuxième prénom, j'ai essayé de faire un jeu de mots. Son deuxième prénom, c'est Irène, donc c'est une des reines de ma vie. Donc voilà, j'ai voulu lui rendre hommage à travers cette peinture et puis à travers quelques autres tableaux de femmes qui m'entourent. Dans la même lignée, j'ai un autre tableau autour de la transmission entre une grand-mère et sa petite-fille. Et je trouve que l'échange est important et intéressant parce que la grand-mère apprend autant à la petite-fille et la petite-fille apprend autant à la grand-mère. Alors il s'agit d'un portrait de ma mère, je voulais faire le parallèle entre la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui et essayer de la remercier en fait pour tout ce qu'elle a fait pour nous euh, toutes ces années et euh, lui rendre hommage à travers euh, ce, ce dessin euh, d'une des photo qui date mais que j'ai voulu remettre au goût du jour. Alors toutes mes œuvres sont titrées autour du mot euh, couronne parce que j'estime qu'on porte toute une couronne même invisible, la couronne de cheveux, euh, la couronne euh, de fleurs, la couronne au autour de la valeur aussi et des combats qu'on arrive à mener à travers euh, ben, le quotidien, à travers les maladies, mais euh, l'important en fait c'est de garder le sourire et euh, porter fièrement sa couronne, qu'elle soit visible ou non, on est toutes des reines. Celle-ci est assez particulière, elle a un regard assez particulier et là aussi c'est pour faire un parallèle entre la Guadeloupe et euh, l'Afrique voilà. et euh, comment porter euh, nos valeurs au-delà de la Guadeloupe même à travers euh, des motifs autour du wax et autour euh, ben, des, des motifs qu'on utilise en fait. Donc, voilà. donc j'ai voulu magnifier un petit peu euh, euh, ce portrait euh, en utilisant du tissu et en mixant un petit peu euh, les techniques, donc peinture, tissu et fusain. Oui, bonsoir, c'est Gérard Poirier et je suis photographe professionnel. Mais je me teste un petit peu aussi à la peinture. Donc j'essaie de la gouache, voir ce que ça donne. Et puis pour moi, c'est plutôt les couleurs, les formes, les couleurs. Je fais de l'abstrait. J'essaie aussi de faire un peu de, de figuratif. Mais je suis un peu plus en abstrait. Mes œuvres que vous allez voir ce, vous permettent de voyager, de prendre le temps de regarder et aussi des détails. Et là, maintenant, vous découvrez un monde imaginaire. J'ai voulu relever un défi. C'est de faire des images à, à partir de, de tout, en fait. Hein. À partir de, de matières que... Je trouve. J'ai voulu aussi. Euh, J'ai répondu surtout à l'invitation de ces dames, de charmantes dames qui m'ont dit tiens pourquoi pas exposer avec nous. J'ai dit oui. Et oui. Et cette expo vous permettra de découvrir beaucoup beaucoup de sens artistique que nous avons. Ce sont des amateurs qui sont ici. Et euh, je crois que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de venir voir ce que, ce que nous faisons. Ah ah